Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le Priora, un parquet multicouche en chêne pour les amateurs de bois qui ont assez de choix de couleurs traditionnelles pour leur intérieur, et ce pour un prix raisonnable. Le Priora fait partie de la collection Roveré de Lalegno, qui se concentre sur les parquets contrecollés, structure stabilisée, trois couches, parfait pour une utilisation avec le chauffage par le sol. Le bois de chêne utilisé pour le Priora et d'une classification rustique avec des beaux nœuds qui attirent le regard. Ils sont accentués par une pâte remplissage grise et contrastent ainsi joliment avec la couleur naturelle blanc-gris clair du reste de la planche. Pour donner encore plus de caractère à ces parquets, le bois est légèrement fumé. De plus, le grain du bois est délicatement brossé et séruisé avec une patine blanche. Ces techniques de vieillissement traditionnelles y ajoutent une beauté supplémentaire. De plus, ils rendent le Priora particulièrement agréable à marcher pieds nus. Ce joli sol filet a une beauté naturelle par la finition de couleurs contemporaines. Il est teinté gris et puis scellé par une huile de bois qui intensifie la couleur naturelle du chêne. Voulez-vous savoir comment maintenir le priora en parfait état pendant de nombreuses années Alors je vous suggère de regarder ma vidéo sur l'entretien des planchers en bois est. On se voit là-bas